Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech. On continue les vidéos consacrées au café. On est toujours sur une machine manuelle. Alors, ne vous fiez pas à la taille. Ceci, c'est vraiment une petite machine compacte, extrêmement bien faite. E.C. de chez Delongui, la nouvelle Dédica. C'est une petite machine très simple. Et de nouveau, on repart, si vous avez un peu suivi nos vidéos qui concernaient les machines à café Solis et également les, les, les, les, comment, les moulins. C'est vraiment, de nouveau, dans l'art du café. Ici, on a un moulin, on mousse euh, son grain directement dans le porte-filtre. On est vraiment sur le plaisir d'avoir une bonne tasse de café. Alors, petit récapitulatif rapide, on est sur un moulin à grains avec du 100% Arabica Maragogipe. J'aime beaucoup ce, ce café. Ensuite, voilà, chacun un peu à, à ses goûts, que ce soit le Robusta. Moi, personnellement, j'aime beaucoup ce café. On a une petite machine avec un peu plus d'un litre pour le réservoir à eau. Changez régulièrement l'eau. Je mets de l'eau filtrée. Mettez toujours de l'eau de qualité logique, dans un bon café, il y a évidemment beaucoup d'eau, mettez de l'eau de qualité, c'est très important. Nettoyez régulièrement votre machine, c'est important de faire un petit rinçage, on va faire ça tout de suite. Petit chauffe-tasse, mettez chauffer les tasses, expresso une tasse, deux tasses et également la vapeur. On peut faire du lait chaud ou du cappuccino en maniant la buse. Alors ceci est une buse tout à fait spécifique de chez Delonghi, vous verrez que là, faire de la mousse de lait, il n'y a rien de plus simple. Il n'y a rien de plus simple, tout est démontable en plus, hop, on sait tout entretenir dans ces machines-ci, c'est super facile. Vous avez également trois filtres, le filtre pour un café, le filtre pour deux cafés et également vous avez des machines avec un PATS que vous savez acheter. Ok, tous les renseignements sont, sont sur le site des Lonky, donc vous savez simplement mettre un n'est pas obligé forcément d'avoir du café moulu. Un petit expresso, un petit flush, tout ceci est en inox, vous avez plusieurs finitions en blanc, en rouge, en noir et en inox pour cette machine-ci. On fait un petit rinçage d'abord. C'est mieux quand j'enclenche le réservoir si je l'ai enlevé, voilà. Un petit rinçage donc pour rincer ça. Ne, ça ne sert à rien de forcer trop, voyez on est sur la ligne directement on enclenche. On sait bien évidemment régler la quantité de café dedans. Vous avez également une petite cuillère avec un petit, comment, un petit temper ici. Qui sert à bien doser, ça ne sert à rien d'écraser le café, c'est par ça qu'il le, qu le rendra meilleur, ça le rendra des fois un peu plus fort, un peu plus pressurisé, une, une autre créma, mais voilà. Donc on est ici sur un café un peu plus court que 25 secondes, vous avez vraiment une très très belle créma, un très beau café, comme dans un bar à l'italienne, donc le café est chaud. Donc cette petite machine aussi discrète qu'elle est, elle a vraiment des, des, comment, des, de la qualité, c'est vraiment de la, de la belle petite machine. Elle prend pas trop de place sur le plan de travail, 15 cm de large. On va tout de suite préparer un cappuccino et vous allez voir que la préparation est extrêmement simple. On répartit le café correctement dans le porte-filtre, voilà. Je avais mis un peu trop. Alors évidemment, ici le moulin à café sert pour plusieurs machines en magasin. Dès qu'à la maison vous avez un moulin à café et que vous avez une machine à café, il se, vous le réglez, il ne se dérèglera plus. Donc pour la préparation du cappuccino, vous allez voir que ce genre de petite machine est tout à fait capable de faire un cappuccino et un café, un expresso de qualité. Alors... Comme c'est une machine avec un seul thermobloc, bien évidemment, il faut quelquefois attendre un peu entre le café et la vapeur. Oui, savez, cette fois ça laisse un peu retomber la créma. On n'est pas sur une machine professionnelle, mais pour la maison, c'est une machine déjà d'excellente qualité. C'est fait pour ceci. Et nous allons faire un appel de vapeur. Deux positions pour le lait chaud. Donc ça, c'est simplement, vous allez, vous allez simplement mettre du lait et le faire chauffer, et donc pour le cappuccino. Ça s'est arrêté, c'est donc prêt. C'est parti. Alors ici, contrairement à d'autres machines, c'est la buse, la grosse buse que vous avez vue, qui fait directement le mélange. Donc là, le lait monte encore plus vite, c'est vraiment encore plus facile. Vous allez voir avec quelle facilité... Cette machine propose de la mousse de lait. Donc c'est très rapide. Alors, au niveau de l'entretien, toujours bien entretenir les, les, les buses vapeur pour le lait. N'hésitez pas, toujours, vous voyez, il y a toujours des petits résidus, vous purgez un petit peu, vous nettoyez. On a une très, très belle mousse de lait. Et comme la machine est assez rapide en montée en température, donc vous voyez que sa petite taille, il faut vraiment pacifier. Vous avez encore une très, très belle créma. Donc un cappuccino, comme dans les bars en Italie, c'est possible chez vous. N'hésitez pas à découvrir cet art du café, cet art du cappuccino, si vous arrivez, essayez de faire du latte art, des cœurs, etc. dedans. Laissez des photos, -les, publiez-les sur Facebook, laissez-nous des commentaires sur YouTube, Facebook ou Pinterest. Cette petite machine dédicat de chez Delonghi est vraiment très surprenante. N'hésitez pas à passer la voir en magasin ou la commander sur notre site de vente en ligne. Facebook, YouTube et Pinterest, vous commencez à connaître tout ça. À très bientôt pour d'autres vidéos café, vous savez que j'aime ça. Partageons l'art et le plaisir du café tous ensemble et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao